Bon ça a été. Bon mm -hmm. Mais ouais, Je content. 20 ans. 20 ans. Ok. On une prise. Alors, euh, <rire> Hollis Park, donc Manon, Rock, Kevin et Maxime et Nico. C'est bien ça. Bien. Euh, 23 ans, 25 ans cette année. Ok. okay. C'est ça. Ok. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu puisque apparemment vous avez une formation un peu particulière. Vous êtes 3 plus 2 apparemment, c'est ce que j'ai compris en hein, sur votre site, donc est-ce que vous pouvez expliquer un peu, un peu ça aux personnes qui, qui regardent Eh ben disons que... Euh, euh, on est, euh, avec Manon et Kevin, euh, on a décidé d'enregistrer, on a décidé de créer le groupe ensemble tous les trois parce qu'on avait des chansons qu'on voulait enregistrer et tout ça. On en a fait ça, cette EP notre première EP, et on l'a enregistré juste tous les trois. Voilà, Kevin a, euh, a enregistré toutes les guitares et la basse. Maintenant évidemment a chanté, moi j'ai joué la batterie, mais voilà, Kevin a fait guitare et basse. Et du coup, euh, bah, euh, c'est notre bébé à tous les trois. Et alors, euh, euh, pour le jouer en concert, faire le gros son et tout, et ben euh, Maxime et Nico, ben, ils ont la gentillesse de bien vouloir venir euh, taper dedans avec nous. Alors du coup j'ai une question pour vous deux, est-ce que vous êtes des mercenaires de Voice Park <rire> ouais, ah, Est-ce est que, est que vous jouez pour deux groupes Oui, ouais, bien sûr. Mais comme, euh, comme beaucoup de gens ici aussi, il euh, y a, enfin, des musiciens quand du coup on joue. Moi euh, ah, ouais, j'aime pas trop la, comment, le, le terme, terme mercenaires. Parce que du coup ça veut dire, euh, alors, on arrive, on fait notre truc, on se bat, il n'y a pas de vie de groupe alors que là on s'implique quand même. Et on essaye de déclarer le plus souvent possible. Et... Réactif sur. Euh, et quand même de donner un voilà. ouais, ouais, <rire> Et d'essayer de, de donner un petit peu notre avis, etc. Pour euh, essayer de faire avancer aussi nos projets. Tout donc, pareil. À moindre <rire> échelle. <rire> <rire> <rire> Tout pareil. Alors, du coup, si vous pour le prochain album, si vous en faites un, vous, vous ferez à 5. Pour se demander au boss. Euh, boss. <rire> bah, en vrai. Euh, on s'est déjà posé la question, a priori, euh, on était chaud pour continuer à faire nos, nos trucs à trois, là. Voilà, mais on verra, hein. on n'y est pas pour l'instant, ouais, on, on, on, on est sur euh, Vest, on va partir en tournée, on est vraiment avec la tête là-dedans pour le moment. À cinq, hein, bah, à cinq... Parce qu'on est amis hein, dans la vraie vie, il faut savoir. Ah ouais. C'est comment tout <rire> Maxime il était mon pote, Maxime C'est mon pote Je le connais, on se connaît <rire> Alors, justement, vous parler un peu de votre, votre album, enfin, c'est un EP, hein, si je ne dis pas de bêtises. Comment vous, vous allez composer, euh, par exemple, les paroles euh, C'est quoi les vos sujets de prédilection Qui écrit Alors, c'est moi. Euh, Rock en a écrit deux, parce que Rock, il faut toujours qu'il mette sa patte partout. C'était une blague. <rire> voilà. Euh... Non, sinon, euh, les chansons parlent principalement de. Euh, de ne jamais laisser tomber euh, euh, ses rêves, euh, peu importe euh, euh, ce qu'on qu a euh, dans la tête. Si on a pour idée de vraiment y arriver, on peut y arriver euh, malgré tous les obstacles qu'on rencontre. et Les gens qui essaient de nous arrêter quand on, quand on pense euh, être dans la bonne direction, qui nous disent « mais non, c'est pas ça, ça c'est pas un vrai ». Par exemple, on m'a dit beaucoup de fois que c'était pas un vrai travail de faire de la musique et tout ça. Et... Au final, ben, c'est quand même beaucoup de boulot, hein, pour ceux qui, qui ne savent pas, voilà euh, C'est quand même beaucoup de boulot. Et puis c'est on s'investit à fond dans, dans ce qu'on fait quand on fait de la musique. Et c'est le message que je veux transmettre parce qu'en en fait on a. Je, comment je parle trop. On a tous des. <rire> On a tous des prédilections pour euh, certaines carrières et euh, quand j'entends des, des amis à moi euh, dans leur boulot, ils ne s'épanouissent pas et moi en fait je m'épanouis dans ce que je fais. Et euh, c'est le message que je veux transmettre, c'est de, de... On vit qu'une fois quoi, et du coup il ne faut pas euh, passer à côté de ce qu'on qu aime faire. Là vous êtes à plein temps euh, tous euh, en tant que musiciens. Ouais, D'accord. Euh... Donc euh, est-ce que c'est pas... Euh, vous, vous considérez que vous êtes dans une situation précaire ou vous vivez Pour l'aspect financier, pardon. oui. Parce que, genre, euh, si tu travailles pas, bah t'as pas de salaire en fait, c'est à chaque fois coup par coup. Et puis, euh, puis euh, c'est pas. Euh... Là, en, en ce qui concerne Olyspark, euh, on est en fait entre, entre Muse et Park. On pourrait croire que voilà, on est à peu près au même level et tout, vu notre présence médiatique et tout ça, mais finalement, non. En fait, il, se peut pas, il y a une petite. Non, mais je pense que les gens ont le droit de savoir. <rire> non, mais voilà, du coup, euh, en vrai, Olyspark pour l'instant, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça vit, ça vit. Genre ça, ça coûte pas d'argent, par exemple, à nous ça ne nous coûte pas d'argent. Ça, ouais, ça, ouais. ça vit seul en fait, mais ça rapporte pas d'argent. Ça en rapporte pas du tout. Vous faites vos compte pour ça gratuit euh, Non, non. Mais, euh, mais on.. En fait tous les fonds qu'on récupère servent, on réinjecte directement, voilà, donc, soit dans du merchandising, l'enregistrement studio, audiovisuel, de la com. Pour que le projet vive, quoi. Voilà. Et les défraiements, donc euh, tous les frais sont, sont percutés là-dessus. Alors si je peux me permettre, vous avez quand même. Ça vous permet de faire euh, des belles expériences, euh, jouer avec des, des personnes plus reconnues. Euh, Qu'est-ce que ça fait de jouer avec euh, Mathieu Chalzid Le gars, au-delà d'être un, un super musicien, le gars est vraiment humble. Il n'a pas le melon. On a pu parler avec lui, on a pu boire des verres, on a pu voilà, tranquille, discuter et tout. En plus, voilà, dans le contexte avec lequel on, on, a, on a pu jouer avec lui, c'était en Corse l'année dernière. et, et euh, Il est venu, il était dans le public et il est venu, euh, alors qu'on jouait des chansons à lui, on l'a invité. Et évidemment, on a beaucoup insisté. Hein. Mais, euh, mais, mais il est venu avec plaisir et tout et puis euh, quand il était là, il faisait la fête avec nous, il était vraiment content d'être là, il a pas compté les secondes, il a joué, on pensait qu'il viendrait jouer un morceau, il est venu en jouer 2, 3, 4, 5 à la fin je crois, 5 hein, franchement. Ouais, on a joué bien 40 minutes avec quoi. Ouais c'est ça, et du coup, euh, et en plus après donc, voilà, on discutait, il était voilà, tranquille donc euh, ça fait trop plaisir quoi, de se dire qu'il y a des gens comme ça qui, euh, même s'ils sont, parce que le gars c'est... C'est M quand même, le, là il, est, il revient d'une du, tournée au Japon et tout. Pour revenir sur vos influences, euh, j'ai regardé un peu ce que vous avez cité euh, dans votre communication, etc. Euh, j'ai entendu en concert, ouais c'est sympa, on dirait du mini Paramore. Alors est-ce que vous assumez euh, ce statut un peu euh, d'être quasiment lié à un groupe précis, même pas un style euh, Surtout que maintenant elle ressemble quand même assez pas mal à Yelouiens. De cheveux, quoi. Euh, euh, est-ce <rire> est que vous assumez Est-ce que vous assumez ou est-ce que c'est. ou euh, bah, pas euh, je, je pense que je parle pour tous les trois en disant ça, même, même, pour, même pour les cinq en fait. Euh, c'est plutôt un compliment. Euh, à notre sens, c'est plutôt un compliment. Vu, vu, vu le respect qu'on a pour ce groupe-là et l'admiration qu'on a pour ce groupe-là, on n'essaie pas de, de faire un, un tribute, hein, on veut pas faire du plagiat ou machin. Mais, euh, après, c'est ce qu'on aime écouter, donc euh, évidemment que ça se ressent dans, dans ce qu'on fait. C'est pas okay. la HV qui te ressemblait, mais c'est toujours flatteur de le savoir. Alors pour revenir sur vos albums, euh, vous en avez fait produire, vous les avez fait presser. Euh, Est-ce que c'est encore intéressant de, faire, euh, de vendre des albums en fait, actuellement, en sachant que votre son est disponible sur... Euh... <rire> non c'est parce qu'elle dit que c'est un EP, c'est vrai. Oui c'est un EP Ah, okay. elle <rire> est patate ça C'est pas un LP moi. Voilà. <rire> Votre EP du coup, est-ce que c'est intéressant de faire réaliser des copies physiques en sachant que votre musique est disponible sur internet Est-ce que c'est rentable Est-ce que c'est intéressant est-ce qu'il y a encore des gens qui en achètent Bah où c'est vraiment intéressant mais c'est pour tout ce qui est diffusion Parce que les gens qui viennent nous voir en concert, ils aiment bien repartir avec un souvenir Donc soit un t-shirt, un élément de merch ou cet album, enfin ouais cet EP qui finalement... Ouais j'ai fait une. j'arrive, j'arrive, parce que quand même j'ai envie de montrer un t-shirt mais euh, ouais, c'est tout fait. Bah, a... Curieusement, on n'en a pas passé beaucoup parce qu'on avait déjà euh, fait l'expérience par le passé d'avoir trop commandé de, de CD. Et là, on a fait un petit format. Tout s'est écoulé. Donc, on a dû au refaire au repasser. Donc, ouais, ouais ça s'écoule bien et euh, on sent que euh, les gens ont vraiment d'intérêt pour l'appeler. Voilà le beau t-shirt. Stylé Pas mal. on va faire un petit zoom carrément. Allez. Soyons fous. De la chanson. Tout là. Oui, et c'est dessiné par une tatoueuse qui s'appelle Amanda Jack. Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres groupes dans la région ou euh, en Belgique, aux Pays-Bas, euh, près de Paris, qui sont, euh, avec qui vous avez des affinités, avec qui vous aimeriez tourner euh, Est-ce que vous avez pensé à faire passer Les homologues, on va dire. Non, mais alors là, tout près de nous, géographiquement, là Bah ici en France, euh, No One's Innocent, on en parlait hier. On a parlé euh, avant-hier de, de Superbus, Puggy en Belgique. Puggy, grave, ah, si, si, il ah, a raison. Puggy à fond. Euh, vous avez postulé au Main Square Oui, on n'a pas pousser. été. <rire> Est-ce que vous avez eu euh, les raisons euh, Est-ce qu'ils vous ont fait des reproches Ils vous ont donné coup... des conseils ouais. Est-ce que c'était ouais. intéressant Alors, il y avait une histoire, c'était. Euh, ils n'avaient pas trop trop aimé euh, qu'il y ait des roues, en fait, dans le beau. personne rousse. Ouais. Donc, voilà, <rire> ça apparemment ça passait. Ouais. <rire> C'est euh, meilleure excuse du monde. <rire> non mais qu'est-ce que tu veux, je sais pas. On, on sait pas, on sait jamais... Non, il t'envoie, tiens, à la fin quand t'es pris, bah, ils disent ah c'est super, euh, quand tu sais, c'est par étape hein, tu connais un peu le délire, donc euh, tu reçois un mail et si tu continues, et puis si tu continues pas, après, si, dès que t'as fait l'étape 1, tu reçois un mail, tu commences à recevoir des mails même si tu continues pas, et c'est euh, euh, très générique, hein, c'est bah on est, on est désolé, euh, bravo pour votre set, euh, ça fait pas, et puis voilà. Après j'imagine que si on les appelle, on veut toutes des raisons et tout. Mais les gars savent, enfin euh, je, je sais pas en fait s'ils savent ceux qui, ce qu'ils veulent vraiment, s'ils ont une idée en tête, mais en tout cas, sur le moment, il euh, y avait grave du niveau. Franchement, quand on était là, bas c'était des super groupes et tout. Ouais. Je pense qu'ils font un coup de cœur. Ouais. Parce que même, euh, j'en garde un, un bon souvenir parce qu'ils ont été vraiment euh, très ouverts avec nous et ils ont participé avec nous, donc c'est vraiment un, un bon souvenir. Ouais. bien joué et... ouais, cool, c'était cool. Ok. Bon, Est-ce Est que, euh, pour le style de musique que vous faites, euh, la scène euh, alternative, notamment, il euh, y a encore du, du potentiel. Euh, pour vous, qu'est-ce que c'est alternatif euh, en 2016 Parce que, euh, surtout oui. en France Nous, on est pop rock alternatif, ah. les gens. Pop rock alternatif. <rire> <rire> c'est reparti comme ça. Hein. <rire> Alors, est-ce qu'en France, il y, y a encore du, du potentiel pour, euh, pour les groupes de rock, tout simplement est-ce qu'il y en a eu déjà Est-ce qu'il y en a eu déjà Il y a eu téléphone, il ouais, y a eu trust, vrai. téléphone trust. Là il y a, a Ski The News, bon voilà chacun son... je sais pas. plaisir un petit peu vite fait quand même. Si ouais, si, pardon. Ouais il y en a eu C'est vrai. Ouais, ok bon il y en a eu. Mais il y a eu un gros trou entre les deux. Ouais c'est ouais, ça. Finalement. Et puis après ouais, c'est très, cool. très fort en radio quoi. Déjà il faut chanter en français si on veut vraiment vouloir passer euh, la radio sur des grandes radios. Et euh, c'est <coughs> pas vraiment dans la culture. Ouais, voilà. les, les bons groupes s'exportent en général. Ouais, ouais. On est habillé à texte et j'ai l'impression ouais. que le rock finalement c'est une chanson, c'est de, de la pop, hein, c'est censé... Enfin, c'est de la pop, c'est pas forcément de la pop. Hein. Mais ça reste quand même une musique qui est... Euh, est plus une difficile. musique euh, rebelle, rentre dedans, qui est censée être euh, accessible, tellement accessible que euh, voilà, rentre dedans, tu vois, même. Et euh, si les textes sont compliqués et qui demandent de, de, de les digérer, d'avoir un peu de recul et tout, je sais pas si ça fonctionne vraiment bien avec le rock ça. Mettre un poème de Shakespeare... Euh, tu vois Sur du rock, ouais, sur que, alors que sur une euh, voilà, sur une instru, euh, un truc plus.. Euh, bah même du hip-hop, des trucs où on peut être poétique et tout, des trucs où voilà, l'important c'est le texte, tu vois, le sens du texte. Attention à hein, nous, on, est, on fait attention à ce qu'on raconte dedans, il y, y a du sens hein, dans les paroles, c'est pas des mots qui veulent rien dire. Hein. Mais voilà, c'est pas, pas. On n'est pas en train d'écrire euh, d'écrire Shakespeare. Quoi. Ouais. Euh, du coup à l'étranger euh, euh, ça vous intéresserait de euh, signer avec un label à l'étranger oh, si, euh, si vous aviez le choix entre un label français et un label étranger. Si on avait le choix, ouais. on choisi. Hein, <rire> bon ouais. Si on avait le choix là, les deux sont. Ouais, c'est bon, choisis-moi. <rire> ouais, vous allez okay. à l'étranger ouais. okay. Si vous avez euh, un message pour passer ou euh, euh, un remerciement euh, pour euh, d'autres.. Écoutez au Spark, c'est bien <rire> voilà. voilà, je pense qu'on peut terminer sur une petite note de bonheur. Puis, merci à vous de nous avoir raconté. On l'a bien choisi, on l'a bien choisi. Ouais. Mets bon. ta tête dessus, vas-y. <rire> Sois faux, <rire> soit bien faux. Voilà. Soit... Non, mais en vrai, fait, voilà, vraiment, c'est les gars. Beaucoup. Ouais, c'est vraiment cool, c'est une belle Et puis, euh, on vous a fait galérer pour l'emploi du temps et tout. Voilà. Ah ouais, c'est merde d'avoir reçu une robe. C'est bien les gars. Et on va faire Allez, les manœurs officiels.